On est 130 personnes euh, réunies avec plusieurs partenaires dont la Fondation pour la Homme et les Mountain Riders pour euh, ramasser des déchets sur la mer de glace. Chaque année, il y a 2 tonnes de déchets qui sont ramassés, quand même 20 tonnes depuis 10 ans, pour nettoyer euh, cet endroit qui fait partie de notre patrimoine naturel. riders, on coordonne une grande campagne de ramassage de déchets en montagne. Donc il y a tout un tas d'organisateurs localement qui vont organiser des journées comme aujourd'hui. Et nous, notre rôle, c'est de fédérer toutes ces journées entre elles et de les poster sur J'agis. Donc si vous souhaitez euh, bah, faire comme moi, participer à un ramassage, en fait c'est super simple, il suffit d'aller sur J'agispourlanature.org et vous trouverez sur le site une carte qui vous présentera tous les ramassages euh, auxquels vous pouvez participer avec la date, le lieu de rendez-vous et euh, les conditions d'accueil.